Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons créer une numérotation automatique des lignes de tableau. Sélectionnez les cellules devant contenir la numérotation. Ce n'est pas obligatoirement la première colonne. Dans la fenêtre des styles, parmi les styles de liste, double-cliquez celui qui vous convient. Par exemple, numérotation 2. Les lignes sont numérotées, la numérotation est dynamique. Elle est adaptée lors de l'ajout ou la suppression de lignes. Utiliser un style permet d'adapter la mise en forme à vos besoins. Pour supprimer la numérotation, sélectionnez les cellules et cliquez dans la barre d'outils sur « Désactiver la numérotation ».